Vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai jamais réussi à apprendre par cœur. Il fallait soit que je sois active, soit que je sois soutenue par un bon visuel. Pédagogique, je suis formatrice de formateurs et je crée des multimédias pédagogiques. J'aime raconter des histoires et je réalise des vidéos, tutoriels, animés ou filmés. Mon objectif, c'est de favoriser l'apprentissage grâce au visuel, aux sons et aux outils du numérique. Et oui, parce qu'ils permettent de concevoir des activités qui soient ludiques et pertinentes. En immersion dans votre univers, je vous accompagne à la digitalisation de vos formations, du son, de l'image et du sens.